Donc on est, euh, je crois, dans la quatrième partie, si ce n'est la cinquième, je crois que c'est la quatrième. Donc on était en train de parler du fait que ce monde était un monde de domination. Et donc les militants qui, euh, qui actuellement Ça, essayent d'empêcher l'enfouissement de déchets nucléaires, ils ne sont pas du tout dans une problématique franco-française, il faut complètement oublier la chose. Il s'agit d'une pro problématique vitale planétaire. Parce que les déchets nucléaires, au-delà des déchets terminaux, parce que là on parle des déchets de l'eau mais on oublie de parler des gens par exemple qui vivent au Niger, euh, dans des zones où il y a des, des, des mines, euh, soit souterraines, soit ciel ouvert, et des grands bassins de De chaque bassin fait 1,5 hectare, dans lequel la roche broyée sous forme de sable, euh, on, on y verse un acide pour récupérer le yellow cake, pour récupérer euh, l'uranium eh bien ces, ces, ces populations et leurs territoires sont pollués pour des, des dizaines de milliers d'années et on a énormément de gens qui meurent et c'est pour ça que notre grande manifestation qu'on va essayer de préparer pour le 15 septembre 2018, ça va être les emplois d'honneur publics et privés. Et donc ça va dépasser largement le caractère national, c'est que nous on veut dorénavant que les peuples sur des grands problèmes comme le nucléaire, les pesticides, l'amiante, l'extractivisme, parce qu'on a encore le, deux gros problèmes en Guyane, à la fois le forage offshore de Total avec l'autorisation donnée par Nicolas Hulot et Montagne d'Or. Donc Monsieur Nicolas Hulot se prépare justement en septembre 2018 à faire une annonce pour essayer d'enrober de, dans un paquet cadeau euh, toutes les mesures contre l'environnement qui ont été prises par la 5 république et par sa logique pratique, et eh bien nous c'est pour ça qu'on veut organiser en septembre une manifestation populaire et qu'on veut l'organiser un week-end pour qu'il y ait des dizaines de milliers de gens dans la rue. Il s'agit de notre vie, de notre environnement, de la vie de nos enfants et de notre avenir. Je vais contacter beaucoup d'associations, donc Banabestos, qui s'occupent des victimes du nucléaire, des victimes de l'amiante, des victimes des pesticides, pour faire en sorte que les pesticides soient interdits. Il n'est même plus question de verser des pesticides à 300 mètres des écoles, on doit interdire les pesticides. Il n'est même plus question de permettre les pesticides dits bio, c'est-à-dire des, des, des, des biocides, parce qu'il s'agit de respecter la coévolution des espèces. Et il faut imaginer des moyens de permaculture pour associer les plantes. On peut associer une légumineuse avec des céréales pour ne pas épuiser les sols. La maiculture, moi, tu me fais penser à Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Et donc, c'est pour ça, quand on, <coughs> quand on envoie l'armée contre les gens à Notre-Dame-des-Landes ou quand on envoie la police contre les gens à Bure, il faut arrêter de croire qu'il s'agit là d'un problème franco-français, euh, purement national. Il s'agit là de, de problématiques planétaires. C'est-à-dire que si aujourd'hui, aucune des cinq nations terroristes thermonucléaires du Conseil de sécurité de l'ONU ne change de cap, c'est-à-dire abandonne les armes thermonucléaires, euh, décide d'abandonner les pesticides, décide de recycler tous les métaux et de ne plus réinvestir dans des projets d'ouverture de mines. Eh bien, si, si on décide par exemple de sortir du salariat, c'est-à-dire d'arriver à de, une politique de revenus et d'obliger à des cotisations sociales sur tous les revenus. Ça veut dire qu'un robot qui produira des voitures, il produit un revenu, il paye pour la santé euh, et les retraites des travailleurs. Et établir un régime de santé et de retraite interpopulaire, ça veut dire que, euh, par exemple, pour le problème des réfugiés, un type arrive de Syrie, eh bien, il a droit à la retraite et à la santé. Seulement, nous, le futur, le futur gouvernement de l'entité française, qui sera peut-être même plus une république, moi je verrais bien une mutualisation de communes libres avec, un, avec une une défense, une réelle défense nationale c'est-à-dire euh, des systèmes qui nous permettent de détecter euh, les bombardiers furtifs et de les annihiler, c'est-à-dire il ne s'agit pas du tout d'un retour en arrière, il s'agit de créer un système interpopulaire qui va permettre de faire tomber toutes les dictatures et de permettre à tout être humain sur terre d'accéder à la liberté d'expression, à l'éducation, quelles que soient euh, ses origines quel que soit son sexe... Parce que, n'oublions pas, il y a encore énormément de pays sur Terre où, si vous naissez simplement femme, eh bien, vous n'aurez pas accès à l'éducation. Et si tu as les deux sexes Oui. Comment Quoi ça se passe si tu as les deux sexes Et Si tu as les deux sexes, tu es discriminé. Il y a des pays d'Afrique, si tu nais albinos, euh, anciennement, tu étais éliminé. Donc, tout, tout ce qui est différence phénotypique. Euh, doit, et, et qui a abouti à des ségrégations euh, ou à des exclusions doit être combattue, mais toute exclusion doit être combattue, toute forme d'apartheid et aujourd'hui eh ces sociétés de violence qu'est-ce qu'elles font Elles bâtissent des murs elles, elles divisent elles nous divisent elles torturent elles, elles, elles séquestrent elles nous volent nos vies elles mutilent, elles tuent elles nous exploitent et elle nous exploite, eh bien, nous, on ne veut pas s'attaquer à ces hommes perdus qui jouissent sadiquement de leur pouvoir de nuisance, mais on veut faire en sorte de les éloigner de tout pouvoir exécutif pour rendre aux populations ce pouvoir, pour mettre le peuple et le travail du peuple au service des peuples et donc tous les problèmes par rapport aux Kurdes par rapport aux Palestiniens et eh bien seront nous plus par, par, rapport, par rapport aux Catalans parce qu'aujourd'hui ce qui se passe en France c'est la même chose que ce qui se passe en Espagne par rapport aux Catalans et de ce qui se passe en Turquie il faut bien voir qu'aujourd'hui la France par des grandes organisations internationales comme la Ligue des Droits de l'Homme ou autre, elle est reléguée au, au même rang que ces pays-là, nous sommes dans une dictature, nous ne sommes plus dans une démocratie. Mettez-vous ça bien dans la tête. C'est pas parce qu'il y a le petit Coquerel hein, qui, qui, lorsque. Il a jamais. Qui, jamais lorsque. Jamais dans une oui, non, non, mais moi je tiens à dire une chose par rapport à Coquerel. Oui. En janvier oui. dernier, quand, quand Gay, quand Gay et Camara est assassiné par trois agents de la BAC, eh bien ce monsieur n'a rien fait. Il n'a rien fait pour dénoncer ce scandale. Aujourd'hui, quand on est noir, on peut être abattu comme un chien. Voilà, comme un chien. Et surtout, quand on est noir, on peut être abattu comme un chien dans, dans, dans, dans le 9 cube. Donc moi, je dis, ces gens-là ne sont pas des démocrates. Et ce sont ces gens-là qu'on avait vus sur le premier rassemblement pour la mort de Rémi Fraisse, qui nous demander de nous taire, que nous étions en démocratie. C'est pas parce qu'ils ont des strapontins de collaborateurs potiches dans le cadre de cette inique république que ça leur donne le droit de se prôner en donneur de leçons. Non, monsieur Coquerel, vous êtes un, un sale collabo, un sale collabo. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de démissionner et d'appeler tous les autres députés qui se prétendent comme vous d'opposition à démissionner en masse. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui parlez d'impuissance, mais en réalité, c'est vous les impuissants. Parce que moi, je vois tous les jours, le peuple est dans la rue. Tous les jours, le peuple français est dans la rue. Tous les jours. Mais sa légitime défiance par rapport à tous les coquins et tous les copains que vous êtes, eh bien, elle est légitime. Et c'est pour ça que notre émission 42 est portée disparue. Parce qu'on avait parlé des deux suicidés de la Ve République, Robert Boulin, et Pierre Beregovois. et moi j'avais parlé du service d'ordre, du SO, de la France Insoumise pour les sept ans de la catastrophe de Fukushima, avec la statue de la République entourée comme un camp retranché, et uniquement le seul message admissible, c'est la sortie du nucléaire, mais la sortie du nucléaire de mes couilles, de mes fesses, cette saleté de sortie du nucléaire en 25 ans, sans cesse reportée. Hein qui avant nous était vendu par euh, l'autre d'Europe écologique qui s'est fait prendre la main dans la culotte euh, d'autres femmes politiques et donc ça a fait des ordres. Donc euh, voilà, on est passé à Mélenchon. Mais aujourd'hui Mélenchon, il fait la promotion de quoi Il fait la promotion de l'éolien offshore qui est anti-écologique. Donc on ces gens-là... Oui, le 15 septembre. 15 septembre. Samedi 15 septembre une grande manifestation parisienne, mais je, on, donc comme c'est notre, voilà, on est en, train de, en, voilà, on est en le... train de mettre ça en place. Là, c'est notre. L'idée, c'est quoi Alors l'idée, c'est de faire en sorte que les, les citoyens, les gens qui ont envie que leurs enfants vivent euh, dans un environnement plus sain que ceux qu'ils ont connus lorsqu'ils sont nés. Et donc, c'est tout le monde. Tout le monde, ça concerne tout le monde. Il ne s'agit pas, on ne veut pas de bannières de partis politiques ou de syndicats. Parce que nous, notre revendication, on ne peut pas être divisé. On ne, veut pas, on ne veut pas être utilisé électoralement parce que qu'est-ce qui va se passer en septembre prochain à la rentrée Tous les partis politiques vont commencer à, à présenter le leurs candidats pour non, pas l'Europe, l'Union européenne. Et justement, ils non vont avoir vous, dans, dans la discours, bouche, ils vont dire l'Europe, l'Europe. Mais l'Union européenne, ce n'est pas l'Europe. projet dans leur discours, oui, mais c'est très grave. Voilà. Moi, je sais qu'on parle de l'Union européenne, voilà. Mais Et dans leur discours, c'est l'Europe. Et mais aussi, je tiens à dire, parce que moi, j'ai eu des amis qui m'ont dit, qui ont parfois eu des propos qui dépassaient leurs pensées, qui ont dit les cheminots, qui ont dit les cheminots nous emmerdent. Mais vous savez, ce soir, si je vous parle, celui qui tient le portable et qui paye l'abonnement du portable, qui vous permet de me regarder, il est cheminot. Et il est contre cette greffe perlée. Et donc les cheminots ne rendaient pas les cheminots responsables de ce qui a été décidé par les états-majors politiques. Moi, je suis pour la défense du service public. Tout à l'heure, je me suis expliqué euh, là-dessus et je vais même plus loin dans ton, dans ton raisonnement. C'est que je pense que le service public appartient à tout le monde et non pas seulement aux citoyens français et non pas seulement à, aux partisans d'un parti de gauche, de droite, extrême, ce que tu veux. Le service public appartient à tout le monde, c'est-à-dire la majorité. Il n'est pas question d'être concitoyen, d'être partisan ou quoi, que ce soit. Le service public, c'est à nous. Donc c'est à nous de le récupérer, puisque ces messieurs... Euh, qui nous instrumentalisent, qui nous pilotent, qui nous gouvernent, ont décidé de faire autrement ah non, mais depuis, depuis pas mal de temps. On a vu EDF, on a vu GDF, on a vu est PTT. Et, est et, on a, et on est en train de le vivre avec la SNCF. Et ça n'est pas fini. Non, mais non, ce... non seulement ce n'est pas fini, mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'au niveau sémantique, Tout... ce qu'on a, le, le... Qu a refusé le 29 mai de... Tu relances et Oui, c'est... C'est reparti D'accord, donc ce qu'on a refusé... Alors juste une petite seconde, je ne sais pas ce qu'on est en train... Une petite seconde, je ne sais pas ce qui se passe actuellement avec le réseau 4G. Euh, on subit des coupures intermittentes et intempestives. Et là, en l'occurrence, on vient d'en avoir une, mais la main nous a été rendue, je ne sais pas ce qui se passe. Donc amusez-vous avec le réseau. En tout cas, nous, on est là, on reste là et on continuera. Moi, je veux revenir sur le fond du problème parce que tu, on, nous parlions de la SNCF. Mais la SNCF n'est plus. Mais non, la SNCF n'est plus un service public. Et moi, je parle alors, des oui, mais justement, moi, je parle de ce qui est. Et donc, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Et donc, on voit bien qu'un service public ne doit pas être déterminé par rapport à des intérêts industriels ou commerciaux. Okay, donc, qu'est-ce que tu fais du projet annuel le, le, alors les congés payés c'est autre chose c'est ce oui, qui va être attaqué le congé, annuel. le congé annuel, les billets de congé annuel. oui, oui. et, et, et eh bien moi bien moi, alors moi je vais t'expliquer, c'est oh pour là. ça justement que les cartes de transport et, et et ont le disparu les ont les nombreuses. voilà, donc, donc moi, moi moi je dis le donc, gouvernement, gouvernement révolutionnaire qui va arriver un des points les plus importants va être la nationalisation de toutes les banques L'interdiction des taux d'intérêt positifs, la gratuité de tous les transports, qui seront tous des, des, des régies publiques. Tout ce qui est énergie redeviendra public. Le service de l'eau redeviendra public. Il est déjà. Et on démantellera toutes les. Le service les... de l'eau est toujours public. Voilà, la on démantèlera. C'est que tu peux avoir de l'eau gratuitement, comme c'est un service public auprès des fontaines qui sont installées dans les parcs euh, municipaux et tu peux aussi avoir de l'eau dans les fontaines Wallace sur Paris ou dans les puits artésiens sur Paris donc ça reste quand même un service public la différence c'est que chez nous ça n'est pas un service public ce sont les industries qui nous livrent l'eau qui n'est euh, pas très saine et en plus qui est payante Voilà. ce qu'il qui, qu faut aussi comprendre c'est que le, les traitements de l'eau parce que moi je sais que par chez moi et même dans beaucoup d'endroits à Paris c'est de l'eau de la Marne et, et cette eau, elle est traitée avec des traitements notamment ce qu'on appelle la flocculation pour faire tomber euh, tous les résidus qui pourraient y avoir à l'intérieur et ce sont, on utilise des polymères euh, euh, et donc il y a... Est-ce le... que tu as accès quoi, chez toi à des fontaines justement de il distribu y distribution gratuite Non, il n'y a pas de, a a pas a pas de, de distribution gratuite d'eau potable de de l eau. L eau. non non il y a des fontaines mais pas d'eau potable et d'ailleurs c'est bien marqué ça, pas. eau non mais ce qu'il faut comprendre c'est que de toute façon, il y a aussi le démantèlement de toutes les transnationales. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne a permis le rachat par Bayer de Monsanto. Et ça, c'est un vrai scandale. C'est-à-dire que, que l'Union européenne. Non, non, non. Mais ce que je veux dire par là, -dire que pas un ce que je veux dire par là, c'est que l'Union en fait l'Union européenne, j'ai pas dit l'Europe, l'Union européenne permet euh, euh... la constitution d'un trust monopolistique sur les OGM et l'agrochimie qui impactent la planète voilà et il ne faut pas oublier que Bayer est né du démantèlement d'Igé Farben Igé Farben qui utilisait des esclaves juifs roms et, Ça, et euh, dans, dans ses usines donc on, on arrive c'est pour ça que moi je La parle de On parlé il n'y a pas si longtemps. Voilà. Mais ce soir, j'ai discuté, et quelqu'un m'a pris avec son portable pour diffuser justement dans les pays d'Afrique du Nord. Et donc j'ai parlé J'ai parlé de ce qui, ce se, passe, sud, voilà, ce qui se passe depuis, depuis 2014 en Europe. En Ukraine, il y a une guerre. Une guerre. Une guerre qui en 4 ans a fait 15 000 morts. Une guerre qui est responsable de, de, de dispersion de radionucléides sur l'Europe. Et c'est très grave qu'au niveau des médias, effectivement, il y, a, il y a des guerres en Libye, il y a des guerres en Syrie, mais c'est étrange. Cette guerre, euh, que ce soit au niveau du Donbass, que ce soit. Elle, elle, elle je dirais, elle serait presque inaperçue. Et dans le cadre de la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment en Fédération de Russie, eh bien, il y a plus de 70 prisonniers politiques qui sont dans les geôles de monsieur Vladimir Poutine, parce que justement, il, il s'opposent à ce conflit entre l'impérialisme de la Fédération de Russie et l'impérialisme des États-Unis d'Amérique et des États-Unis d'Europe. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, cette Union européenne a été créée, voulue par les États-Unis d'Amérique. On le sait, des gens qu'on appelle les pères de l'Europe ont été carrément financés par la NSA et par la CIA, c'est aujourd'hui un secret de polychinelle. Donc, donc on a, on a aujourd'hui des situations de guerre, qu'on veut nous présenter comme des situations euh, internes qui ne concernent euh, que l'Ukraine, mais n'oublions pas que l'Ukraine a une particularité, c'est qu'elle abritait un réacteur de l'ex-URSS un réacteur RBMK, eau bouillonnante, sans enceinte de confinement, un réacteur militaire de production de plutonium militaire, à sa frontière avec la Biélorussie. Et que, si le mur de Berlin est tombé, c'est parce que le réacteur, quatre ans avant, a explosé, et que, par de la géo-ingénierie, l'URSS a fait en sorte que 70% des retombées tombent sur un pays, la Biélorussie, qui est un pays qui ne possédait aucune installation nucléaire. Donc aujourd'hui, au cœur de l'Europe, on a plus de 800 000 enfants qui sont très gravement malades de la catastrophe de Tchernobyl. Et les conséquences s'aggravent plus le temps passe, parce qu'il ne faut pas croire c'est ce n'est pas comme une catastrophe ferroviaire. C'est-à-dire, 3-4 ans plus tard, vous passez sur le terrain, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les familles qui ont un des morts, qui continuent à pleurer. voilà à la date anniversaire, et sinon tout a disparu, et bien la catastrophe nucléaire c'est une catastrophe perpétuelle dont les conséquences augmentent plus on s'éloigne de l'origine. Et aujourd'hui, la situation dans les territoires contaminés par la catastrophe de Tchernobyl, qui est fin avril 86, et bien est pire que dans les cinq premières années, donc jusqu'à jusqu'à 91 donc jusqu'à la chute du mur de Berlin, donc il faut bien comprendre que tout ce qu'on nous raconte, tout ce dont on nous bassine, que l'URSS est morte justement du fait que on ne peut pas gérer les conséquences d'une catastrophe nucléaire et la Fédération de Russie est en complète collusion avec l'AUA et avec les États Unis d'Amérique. Aujourd'hui, l'accord qui a eu lieu en Corée du Nord, est-ce que vous pensez que c'est Ban que, que, que c'est le dirigeant de Corée du Nord et ou le dirigeant des États-Unis d'Amérique qui sont dit on va signer un accord? Leurs installations se sont euh, euh, effondrées. Euh, elles étaient hyperpollantes, ils les ont fait exploser, ils n'avaient plus les moyens financiers de les entretenir. La Chine avait dit à la Corée du Nord, ne t'inquiète pas, si les États-Unis te menacent, on va vitrifier quelques États américains, le problème est réglé. Et donc, Trump est arrivé en gonflant les muscles alors qu'il était obligé de signer ce putain d'accord qui n'est pas un accord de paix, qui est un accord de la paix des forts par rapport aux faibles. C'est-à-dire aujourd'hui, la situation du des peuples coréens, qu'ils soient en Corée du Nord ou en Corée du Sud, est une situation de merde. Aujourd'hui, la Corée est toujours divisée. Et donc l'Allemagne réunie de Merkel. Est-ce que c'est vraiment Merkel une. La planète aussi toujours divisée. Voilà. Et donc, mais cette division, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'est plus entre le capitalisme et le communisme. Parce qu'il n'y a pas plus capitaliste que la République Populaire de Chine. La division, elle est entre les gens qui considèrent que la terre leur appartient et les gens qui considèrent qu'ils appartiennent à la terre, qu'ils appartiennent à une culture. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que moi je parle de mouvement interpopulaire et je veux Mais que dans... Que et j'appellerai les... le CSIA à être très présent le 15 septembre et donc à représenter les Indiens d'Amérique et notamment d'Amérique du Nord. Qui payent un très lourd tribut au nucléaire, à la fois à cause des conséquences de, de mines d'uranium, et à la fois aussi parce que leur site sacré et leur territoire, hein, soi-disant euh, qui leur a été donné par traité, sont pollués par des décharges nucléaires. Ça va et même Jacques, tout ça. Voilà, et donc il faut, il, cette ça manifestation quoi, sera une, nord, manifesta une manifestation interpopulaire. manifestation interpopulaire. en dehors de ce que tu viens de qu'est-ce que ça détruit le nucléaire détruit tout, c'est-à-dire le nucléaire est antinomique avec la vie. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'avant 1945, donc avant qu'il y ait une usine de séparation isotopique immense à Oak Ridge, qui faisait partie du, du programme Manhattan, parce que pour fabriquer des bombes, il faut posséder deux éléments. Un élément naturel euh, qui est l'uranium-235, mais il se trouve à faible pourcentage parmi l'uranium qu'on trouve dans les mines, donc il représente moins de 4, 4 à 5% de l'uranium naturel. Et il y a.. Il un... Un cas quand on fait de voilà, et il y a un, un radioélément qui est le plutonium, qui n'existait plus sur Terre depuis des milliards d'années, donc depuis carrément euh, le cristallin, c'est-à-dire la période où la Terre s'est agglomérée, euh, qui n'existait plus sur Terre, et donc qui est recréé au sein des piles ou des réacteurs atomiques. Et donc euh, euh, la première pile atomique de Fermi a montré. Là, on on est complètement des apprentis sorciers, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, le CEA, euh, en 2007, sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, il ne s'appelle plus « Commissariat à l'énergie atomique », il s'appelle « Commissariat à l'énergie atomique » et aux énergies alternatives. Donc là, moi, euh, je, je pensais je que... Un coup de fil. Non, à 21h, euh, Eric Petetin devait nous appeler, mais euh, visiblement, il n'a pas pu. Et donc, moi, je veux il parler... Pas un coup de fil. Non, non, Ben oui, mais c'est lui qui doit m'appeler, mais il ne m'appelle pas. Donc, je vais vous parler... Euh... Ah, il faut que je retrouve... Voilà. Donc, il y a deux choses dont je veux vous parler avant de terminer. Le jeune de Taverny, parce que comme on va reprendre les émissions euh, que... Euh vers la mi-septembre, moi, tous les ans, depuis, euh, ce sera le 36e jeûne de Taverny, sans interruption. Et moi je Alors, jeûne... C'est quoi le jeûne de Taverny Alors le jeûne de Taverny, c'est on jeûne quatre jours à l'eau, entre le 6 et le 9 août inclus. Ça. À Taverny. Pourquoi dans le Val-d'Oise, parce qu'à Taverny, il y avait l'ancienne base de commandement euh, nucléaire, qui est toujours ouverte, avec personnel réduit qui n'est plus la base centralisée du commandement nucléaire, mais qui reste une base extrêmement importante au niveau radioélectrique. Et donc je pense aussi par rapport à la communication avec les sous-marins nucléaires en plongée. Voilà, donc on a une présence devant la base un symbole, quotidienne et silencieuse. Oui, c'est un symbole parce que c'est un jeune qui a été lancé en 1983 par la première représentante écologiste au niveau de l'Union Européenne qui s'appelait Madame Solange Fernet, et elle était aidée en cela par Théodore Monod, qui jusqu'à, jusqu'à sa mort est venu jeûner à Taverny. Et moi, je n'ai jamais rencontré monsieur Théodore Monod, parce qu'il est mort en 2000. Et moi, je suis arrivé en 2002 au dernier jeûne. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer madame Solange Fernet à son dernier jeûne, parce qu'elle était déjà, elle avait déjà des problèmes de santé qui vont provoquer son décès en 2006. Mais en 2002, ça a été son dernier jeûne à Taverny. Et c'est là où j'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis, comme Monsieur Georges Krasowski, Lucien Kiang. Et j'ai fait le serment de continuer ce jeûne. Ça a été très difficile, notamment entre, entre 2006 et, euh, et 2010, parce que… ce qu'il est pour toi Théodore Monod Théodore Monod, pour moi, c'est euh, à la fois un grand scientifique, et c'est une personne qui a bien compris que… Que, comme d'autres scientifiques, que le nucléaire était une impasse et donc ce qu'il faut savoir c'est que le, le nucléaire, euh, on a des chercheurs donc comme Becquerel, parce que je crois qu'il avait son laboratoire vers le jardin des plantes, c'est lui qui découvre la radioactivité donc l'unité, le Becquerel qui est une désintégration, ça correspond à une désintégration à Becquerel. Donc quand on dit 100 becquerels par seconde, ça veut dire que chaque seconde, il y a 100 désintégrations. Alors, effectivement, il y a trois modes de radiation et de désintégration l'alpha, le bêta, le gamma. On pourra en parler une autre fois parce que là, il nous reste cinq minutes, mais ce jeune est extrêmement important. Alors, ce que j'ai envie, envie de dire, voilà, c'est que le jeune de Taverny, en 2016, Eric Pététain, est passé jeûner avec nous. Depuis, il a eu de graves problèmes de santé parce qu'il a été opéré. Euh, suite à ça, malheureusement, euh, le préfet l'a fait interner à Cadillac, il en est sorti. Malheureusement, il a l'épée de Damoclès d'un internement au-dessus de la tête. Moi, je lui ai demandé de revenir au jeûne 2008, certainement pas pour jeûner, parce que comme il a été opéré au niveau, euh, au niveau de l'estomac, euh, ce serait pas bon pour lui de faire un jeûne, mais pour venir soutenir ce jeûne de Taverny. Et Eric Pététin, je voulais en parler, parce que lui, il veut célébrer le premier anniversaire de la ZAN gabarne Oleron. Euh, le week-end du 14 et 15 juillet 2018. Alors, contre alors, de cette, euh... contre la relance du grand projet nuisible et imposé de l'axe routier E7 et pour la réouverture de la voie Fierro-Leron-Canfranc Au fret, Parce qu'elle est, elle est réouverte, mais euh, jusqu'à présent, le gouvernement préférait faire passer des camions. Et donc, il y a 70 km de route entre Pau et le tunnel du son-port et le maire d'Oloron, Hervé euh, luc Berrette, et le député Jean Lassalle sont pour la nuisible reprise des travaux de l'Axe 7. Et donc Eric Pététain s'oppose à ça, il dit « Venez nombreux euh, et nombreuses, euh, fêter ce premier anniversaire, donc le, le samedi 14 et le dimanche 15 juillet 2018. » Alors, il y aura un accueil et une présentation de la, de la ZAD dès le samedi matin, un donc, débat Et eh bien il faut se rendre à la ZAD Gabarne Oleron et donc ils peuvent aller ils peuvent aller sur Facebook, ils tapent ZAD Oleron euh, Gabane Oleron et ils auront l'affiche, ils auront tout le... Et je donc, vois, si je veux je vais, en je vais... train, le coup de presse est... Pau et, Pau et. Voilà, donc il faut aller jusqu'à Pau, c'est dans le Béarn. Et donc il y aura un débat 25 ans après la forte mobilisation contre le tunnel du Somport. Euh, la lutte contre l'axe E7 végète-t-elle Voilà, parce que Eric Pététain et se souvient qu'effectivement, il a fait partie de ce qui avait créé la grande mobilisation il y a 25 ans contre le tunnel du son et aujourd'hui effectivement ils sont pas assez nombreux sur la ZAD donc il veut que ce soit une fête musicale donc il appelle des groupes bénévoles à venir et le dimanche ce sera jardinage du potager de 1000 mètres carrés que Muriel et, et les quelques zadistes ont mis en place et balade et baignade dans le Gave d'Osso voilà et il, il a terminé son message bien sûr par Zad partout, en fouille, euh, Zad partout, nos pasara, nos Pachamama, voilà, et donc Zad partout, voilà, des paradis il faut en faire, donc euh, Eric, euh, Muriel, euh, tous les Zadistes, parce que malheureusement, et heureusement, il n'y a pas que la Zad de rond on pense aux quelques Zadistes courageux qui sont encore à Notre-Dame-des-Landes, on pense euh, à tous les gens qui aujourd'hui sont en prison euh, par rapport à la lutte euh, vitale. Contre l'enfouissement, contre le criminel enfouissement des déchets nucléaires, on est solidaire de cet avocat qui a fait 48 heures de garde à vue. J'espère que, euh, au niveau du euh, juridique, euh, à la fois les syndicats d'avocats et de juges vont monter au créneau pour rappeler que, jusqu'à preuve du contraire, nous devons rester un État de droit. Et aujourd'hui c'est ce qui n'est euh, pas le cas. Donc là-dessus, je vous donne euh, rendez-vous début septembre, après la grande grève de l'été, la grande grève du Z de l'été, parce que moi j'appelle quand même les cheminots à faire la grève du Z, c'est-à-dire euh, les trains roulent, mais personne ne paye, voilà. On laisse les portillons ouverts. Voilà une grève bien populaire qui va coûter cher au patronat, euh, parce que si les trains, les trains roulent, mais qu'on ne paye plus, eh bien ce sera pareil pour la facturation du fret, donc on dit aussi aux entreprises, allez-y, abandonnez la route et passez par le train, ça va rouler, ça va rouler, ça va coûter très très cher à la SNCF, et je pense que toutes les revendications vont être acceptées en moins d'une semaine. Donc voilà, il y a moyen de faire des grèves populaires, et là-dessus, je vous quitte plein d'espoir, et je vous donne rendez-vous en septembre, pour une grande manifestation populaire contre tous les empoisonneurs publics et privés. Merci, à bientôt.